Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va attendre encore deux minutes avant de démarrer ce webinaire. Je qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte. Très bien. on commence dans une minute voilà 33 ce sera très bien Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents et de vous être connectés pour ce, ce moment d'échange sur l'avenir la, des règles budgétaires européennes. Je suis Kevin Puisieux, coordinateur du, du think tank de la Fondation Nicolas Hulot et, oui. euh, et je serai l'animateur de, de, de ce moment d'échange. Je vais commencer par un petit moment règlement intérieur, c'est-à-dire que pour communiquer avec les, les participants, vous avez normalement en bas de, de votre écran un petit bouton Q&R qui vous permet de, de, de poser des questions en direct au fil de la, la conversation. Les panélistes et Olivier Baudin ont la possibilité, s'ils le, le peuvent, s'ils le souhaitent, de, de répondre en direct. Et dans tous les cas, moi, je m'en servirai pour poser des questions et dans la deuxième moitié de l'échange. Et puis, à la fin, on essaiera, dans la mesure du possible, de répondre à toutes les questions l'essentiel des questions qui auront été posées. Alors, sans plus attendre, je, vais, je, vais, je vous présente Olivier de Bodin, qui est en charge de l'introduction. Olivier Baudin, économiste, cofondateur de, de Green Intervention. Euh, Green Intervention est une association créée il y a, il y a trois ans, euh, basée à Bruxelles. Elle a vocation à, à nourrir le, le débat public, notamment sur les questions de, de politique budgétaire et de politique monétaire. Euh, et euh, Green Intervention comme la Fondation Nicolas Hulot sont partenaires de la semaine Fiscal Matters euh, dont, dont Olivier va vous parler Olivier, à toi la, la parole Merci Kevin pour cette, cette introduction et s'être associé à Green Intervention et merci à la FNH pour s'être associé à la Green Intervention pour organiser ce, ce débat d'aujourd'hui Green Intervention, la, la, sa raison d'être principale, c'est en effet, depuis sa création, la, la réforme des règles budgétaires. Donc nous sommes particulièrement contents d'avoir euh, participé à, à ce débat. Euh, comme, tu, comme vous l'avez dit, notre débat aujourd'hui est un des, des nombreux débats conduits euh, jusqu'à ce jour, depuis le 27 septembre, sous la bannière « Fiscal Matters euh, ». Le budget, c'est ce qui importe. L'important, c'est le budget. Cette semaine de débat a été organisée par une coalition comprenant la Confédération européenne des syndicats, de nombreuses ONG et réseaux d'ONG basés à Bruxelles et dans d'autres pays de l'Union, pour engager sur les questions environnementales. Et elle bénéficie du patronage à la fois du Parlement européen et du Comité économique et social européen. L'esprit de cette semaine est d'ouvrir un débat aussi large que possible euh, sur les principes qui orientent les politiques économiques, budgétaires et fiscales euh, des pays de l'Union européenne. Euh, ces principes sont censés faire deux choses, et je crois que les intervenants seront, euh, expliqueront, expliqueront ça euh, tout à l'heure. Euh, assurer la stabilité de la zone euro, d'une part, et plus généralement, orienter les politiques économiques sur les objectifs partagés euh, par les pays de l'Union. Bon, les, les, parmi ces, ces principes, les règles des 3% et des 60% sont certainement les plus connues, mais euh, le débat est beaucoup plus large et, et, et, que, que cela. Euh, Il porte sur la cohérence des politiques avec le pacte vert européen, sur la sortie de crise de, la, de Covid, des investissements dans la transition, de la fiscalité verte et de la fiscalité des multinationales, des inégalités et de la redistribution. Euh, les sujets débattus, de toute évidence, nous concernent tous. Et les réponses qui seront apportées vont déterminer en réalité euh, notre capacité au cours des 30 prochaines années de décarboner les économies européennes. Et donc ça je crois que le, ce, ce point là est essentiel dans, dans, dans les débats, aussi bien aujourd'hui que dans les débats qui ont eu lieu à Bruxelles jusqu'à maintenant. Alors bien entendu que nous ayons organisé cette semaine euh, maintenant et pendant aujourd'hui euh, ce n'est évidemment pas un hasard. D'une part la réforme euh, de la gouvernance économique européenne et des règles budgétaires et bien à l'agenda européen. La Commission va lancer une communication, euh, une, une consultation publique, pardon, sur, euh, sur ces questions euh, dans, dans les tout prochains jours euh, ou dans les tout prochaines semaines, en tous les cas, probablement même avant la fin octobre. Euh, la présidence française de l'Union européenne euh, pourra être décisive sur, sur cette question euh, et, et troisièmement, le, le, le sujet est fait partie des négociations euh, de coalition qui ont commencé euh, euh, lundi dernier en Allemagne. Peut-être que Vallée pourra peut-être nous, nous apporter quelques éclaircissements là-dessus. Euh, nous savons tous que les opinions et les traditions divergent sur les questions budgétaires entre les pays d'Union européenne. On se pose souvent, parfois de façon complètement caricaturale les frugaux contre les pays du Club Med, ou bien les pays du Nord contre les pays du Sud. Euh, et il est vrai que les opinions sont, sont, sont, sont, sont, sont assez différentes entre euh, des pays qui jugent que euh, un pro le problème est dans le manque de discipline de certains pays, et les autres qui disent que les règles sont le problème. Donc c'est véritablement ce, ce, cette question-là. Euh, elles sont éloignées, les positions, mais elles ne sont pas nécessairement figées. Une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas figées, c'est que les fractures ne sont pas qu'entre les pays. Elles sont aussi entre les forces politiques d'un même pays, et même, je dirais, entre parfois, entre, à l'intérieur d'un gouvernement, entre le ministre des Finances d'une part, et les, ministères, et les ministres des Pensiers d'autre part. Il y a donc de la marge pour manœuvrer. Un nouveau consensus doit être forgé. Le risque est celui d'un compromis mou ou low cost, pas bas de gamme, et ce risque serait... Euh, assez grand si on laissait les ministres des Finances et les directeurs du Trésor discuter entre eux euh, de la solution derrière des, des portes fermées. Euh, donc pour élever le degré d'ambition, il faut aussi créer les conditions d'une convergence des opinions publiques entre les différents pays européens. Et les acteurs de la société civile ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, euh, y compris pour pousser les gouvernements nationaux à aller dans la bonne direction. Alors, euh, j'en arrive à la fin, la, la, la semaine se termine euh, ce soir, avec une table ronde dans laquelle il y aura quand même un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, et le directeur de cabinet du commissaire en charge de, de, de, de, de, des affaires économiques et financières euh, à la Commission européenne. Je vous encourage tous à aller voir ce débat qui sera en anglais. J'espère que la plupart des débats ont été en anglais, malheureusement. J'espère que nous allons pouvoir poursuivre l'effort et repliquer un certain nombre de ces débats en français pour le public français, notamment dans la perspective de la présidence française. Ça me paraît absolument indispensable. Et je vous encourage à aller aussi bien sur le site de la Fondation Nicolas Hulot, sur le site de Green Intervention et sur le Fiscal Matters, de façon à continuer à être informé et à nous faire vos suggestions et vos commentaires. Donc, merci encore à Kevin Puzieux pour avoir organisé ce débat. Je lui laisse maintenant la place pour que le débat commence. Merci, Olivier, pour cette introduction et ce contexte très clair. Alors, je vais accueillir nos, nos, nos, nos intervenants de, de la journée. Petit à petit, je les ajoute à l'écran avant de vous les, les présenter. Et, Olivier, on se retrouve tout à l'heure pour la... Conclusion. Euh, merci à tous les trois d'être ici. Je, je vous présente immédiatement euh, Anne-Juliette Lecourt, vous êtes économiste à la à CFDT. Euh, merci beaucoup d'être ici. Bonjour, merci. Alain Grandjean, vous êtes économiste également, euh, président de la Fondation Nicolas Hulot par ailleurs, et puis membre du Haut Conseil pour le climat français. Bonjour Alain. Merci Bonjour vous... à toutes et tous. Et puis, une Vallée, économiste également, fin connaisseur des arcanes bruxelloises et actuellement économiste au DGAP. En français, ce serait le conseil allemand pour les relations extérieures. Bonjour, Shane et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus, de prendre le temps d'échanger et de présenter votre réflexion sur, au fond, un sujet qui est fondamental pour une ONG environnementale comme la Fondation de qui consiste à poser la question de la, la compatibilité euh, du cadre budgétaire européen et euh, des objectifs et de l'accomplissement des objectifs euh, que l'Europe, l'Union européenne, s'est fixée en termes de, de transition écologique, de transition juste et de décarbonation. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le, le, le vif du sujet. L'idée, c'est d'avoir un premier temps d'échange, à la fois introductif, même si vous aurez chacun une, une question dédiée. Euh, on essaye de rester autour de, de cinq minutes pour ce premier temps. Et puis ensuite, on, on, on enchaînera sur toute une série de questions, peut-être nourries par celles de, de, de vous qui êtes, qui êtes devant votre écran, votre écran. Alors, on commence par Alain Grandjean. Alors, Alain Grandjean, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes engagé sur la question de la, la réforme des, des règles budgétaires. Au fond, qu'est-ce qui vous fait dire que ces règles ne, ne sont pas compatibles avec bah, les objectifs de transition écologique Bonjour à toutes et tous. À nouveau, c'est une préoccupation ancienne et constante. Il y a plusieurs critiques qui peuvent être faites à ces règles budgétaires. Donc très rapidement, limiter le déficit public à 3% du PIB et la dette publique à 60%. Il y a plein de critiques. Je vais me concentrer puisque j'ai cinq minutes. Euh, sur une qui me paraît la plus importante de mon point de vue, même si d'autres critiques sont tout aussi importantes vu d'autres points de vue, euh, qui est que euh, la crise écologique euh, et notamment la crise climatique ne sera résolue dans les années qui viennent que si on augmente très substantiellement le niveau d'investissement public d'une part et d'autre part le niveau de dépenses publiques accompagnant euh, les investissements privés. Si j'aimais moi à titre personnel du gaz à effet de serre, c'est pas parce que je respire. C'est principalement parce que j'utilise équipe, des équipements euh, directement ou indirectement qui eux-mêmes consomment beaucoup d'énergie et comme 80% de l'énergie mondiale, et en Europe c'est presque la même chose, même si en France c'est un petit peu moins, euh, euh, est à base d'énergie fossile, ça veut dire que notre mode de vie, nos, nos modes de fonctionnement individuels sont... Euh, très déterminé par ces euh, équipements, ces installations, ces euh, modes de chauffage. Et pour euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très, très substantielle, hein, puisque pour un Français moyen, il s'agit de diviser euh, son empreinte carbone d'un facteur 5 ou 6 d'ici 2050, il n'est pas du tout suffisant de faire euh, des efforts individuels, euh, même si c'est utile hein, d'être plus sobre, euh, de faire évoluer sa, sa consommation. C'est de loin pas suffisant. Il faut massivement. Euh, changer notre appareil de production, euh, notre appareillage de transport, nos moyens énergétiques, nos moyens euh, industriels. Pour ce faire, ces investissements sont significatifs. On dit souvent, c'est les études qui, qui nous disent ça, qu'il s'agit de 2 à 3 du PIB, mais pendant très longtemps, pendant des décennies, rien que le domaine de la rénovation thermique, euh, des bâtiments et des logements est euh, euh, très consommateur d'argent. Alors, il ne suffit pas de dire qu'il n'y a qu'à Faucon qu investir, euh, il faut pouvoir le faire. Euh, pouvoir le faire, il y a deux, manifestement deux, deux conditions. C'est que d'une part, les règles budgétaires, puisqu'on parle de, de dépenses publiques, qui sont faites, je le rappelle, soit par les États, soit par les collectivités territoriales, souvent par les collectivités territoriales, mais les règles euh, de dépenses publiques concernent l'ensemble des dépenses publiques, y compris celles des collectivités territoriales. Donc, première, euh, première condition, il faut que nos règles budgétaires puissent nous permettre de le faire. Or, aujourd'hui, euh, si on a eu une parenthèse malheureuse avec le Covid, euh, donc on a heureusement laissé un peu la bride. Il est très fortement envisagé qu'on revienne au pacte de stabilité et de croissance à assez, assez fameux 3 Comme on en est euh, écarté substantiellement en 2020, le retour à la norme, entre guillemets, va être extrêmement brutal, donc complètement incompatible avec euh, l'ensemble des dépenses dont il est question. Certes, il y a un plan de relance, mais il n'est pas au bon niveau, il n'est pas au bon ordre de grandeur, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc ça, c'est le premier point de fond. Euh, les règles budgétaires confondent très majoritairement, quasiment à 100%, les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Et donc, on les empile et donc on n'arrive pas à dégager un, une, une priorisation sur, sur les investissements. Puis d'autre part, d'un point de vue plus qualitatif, nous avons des priorités collectives au sein de l'Union européenne. Il n'y a évidemment pas que le climat, il y a la santé. C'est clair qu'on a des sujets. Il y a des sujets sociaux, je pense que Juliette, ici présente, nous en reparlera. Mais dès qu'on s'enferme dans une, dans une règle un peu aveugle et, et, et myope, très court-termiste, il est clair qu'on ne peut pas réaliser ces, ces dépenses. Ce n'est pas que moi qui le dis. Le Conseil budgétaire européen fait une analyse substantielle et détaillée des règles budgétaires, qui a bien mis en évidence que l'investissement public est le dernier niveau du carrosse depuis des années. Et donc, euh, c'est ça, moi, l'angle prioritaire dans lequel euh, par lequel je rentre dans, dans, dans, dans cette discussion, même si je redis qu'il y, y a plein d'autres sujets. Si je prends encore une minute... Deuxième sujet complémentaire, c'est l'opacité, et euh, Olivier Baudin a bien fait de nous rappeler que si euh, euh, la société civile, les think tanks, les syndicats euh, et l'ensemble des, des partenaires sociaux ne, ne, ne s'intéressent pas à ça, on, on va laisser la main à, une, à des experts euh, et, et les règles, autant elles sont simples vu de Sirius, hein, 3%, 60%, tout le monde comprend autant euh, pour ceux qui rentrent un peu dans les détails, il y a pas mal de littérature qui a été écrite là-dessus, hein, donc euh, nous-mêmes avec la euh, FNH, on a, on a fait un appel euh, qui explique un peu les, les choses euh, il est nécessaire dans le débat public de clarifier, de faire comprendre et surtout euh, de, de, de faire entendre que euh, ces débats sont essentiels pour les 10 à, ans qui viennent sur tous les plans. Merci Alain. Alors je, je mets dans le, pour le coup, dans la partie conversation, le, le lien vers l'appel la, auquel vous avez fait référence. C'est justement Anne-Juliette Lecourt, euh, la CFDT, euh, à travers la, la signature de Laurent Berger, a, a également signé euh, cet appel publié euh, vendredi dernier. Euh, la CFDT, et Olivier Baudin le rappelait, la Confédération européenne des syndicats, participe à, à la mobilisation dans cette semaine fiscal matters. Côté CFDT, au fond, qu'est-ce qui fait que, et ça peut-être pas d'aujourd'hui, de, de, de, vous avez pris position pour la, la réforme du, du pacte de stabilité Déjà, ce qui est important de... de... Merci, Kevin. Ce qui est important de préciser tout de suite, et en, en recitant d'ailleurs Alain Grandjean, c'est que la préoccupation, elle est ancienne et elle est euh, constante. Euh, les règles sont aveugles, elles sont procycliques et elles ne permettent pas de refléter euh, les enjeux. Euh, sociaux euh, des États membres euh, euh, et de l'Union européenne euh, dans son ensemble. Donc, euh, si on se situe dans une période post-Covid, euh, on a euh, des enjeux sociétaux sociaux qui sont euh, exacerbés. Et pour le mouvement syndical, pas uniquement la CFDT, je pourrais développer plus tard sur ce point, mais euh, l'enjeu pour nous, c'est bien qu'on euh, ne revienne pas à une application des règles du pacte euh, euh, et qu'on ne revienne pas à une politique d'austérité. Euh, parce que quand on fait le bilan euh, de l'application de ces règles, euh, y compris au sein du mouvement syndical européen, pas qu'à la CFDT, on voit bien, et en particulier euh, depuis euh, 2008, que euh, ces règles, leur application stricte, ont engendré quand même des, des, des, des conséquences néfastes d'un point de vue sociétal, social, euh, à l'échelle européenne, euh, que ce soit sur le volet démocratique euh, ou le volet euh, social, et puis évidemment euh, sur le volet euh, euh, économique et euh, du point de vue euh, des enjeux euh, climatiques et écologiques, comme l'a bien très bien déroulé euh, Alain tout à l'heure. Sur le volet démocratique, on a bien assisté à une augmentation de la méfiance vis-à-vis euh, euh, -vis des institutions européennes et vis-à-vis -vis du projet même euh, euh, européen avec une montée du populisme euh, de l'extrême droite. Et euh, sur le volet social, on, a, on observe aujourd'hui une montée euh, des inégalités, euh, de la pauvreté sous toutes leurs formes, euh, de revenus, dans, sur le marché du travail, dans l'accès la à la qualité de l'emploi, à la formation, à la santé, à l'éducation. Euh, euh, Alain l'abordait le, le, le, un petit peu. Sur le volet économique, il l'a dit, euh, une insuffisance chronique, euh, clairement, euh, d'investissement pour construire l'avenir. Euh, au lieu de ça, les, les politiques publiques, elles sont véritablement concentrées sur une consolidation euh, des finances publiques, sans mettre au cœur euh, la dimension sociale, sans mettre même, au même niveau la dimension sociale et environnementale euh, dans euh, le pilotage euh, de l'UE. Pire, ça a même freiné euh, et, euh, et induit, euh, freiner le, le, les progrès qu'on pouvait faire de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, euh, pour nous, il faut absolument remettre euh, les enjeux sociaux dans la gouvernance économique euh, de l'UE. Et le pacte tel qu'il est aujourd'hui euh, ne le permet pas. Euh, euh. Alors, il y a eu des progrès quand même qui ont été faits euh, en amont, notamment euh, la déclaration du socle européen des droits sociaux. Euh, qui permet euh, d'adopter de manière commune des objectifs sociaux euh, et, euh, et euh, de, de, de tenter de remettre au cœur euh, des orientations de l'Union européenne euh, les enjeux, enfin l'humain, les, les enjeux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, ce socle européen, il n'est pas contraignant. On a aujourd'hui euh, un tableau de bord enrichi euh, des orientations communes, mais le social reste une résultante de l'économique. Ce n'en est pas une composante. Euh, donc, en fait, on, on, on a un, des règles du pacte, une gouvernance économique qui est complètement déséquilibrée. On aboutit à une schizophrénie dans les processus de coordination euh, de l'Union européenne qui, euh, par exemple, vont saluer les efforts de la France euh, en matière de réduction des inégalités, euh, mais euh, qui vont taper sur les doigts. Euh, des gouvernements successifs parce que les dépenses publiques ont un niveau trop élevé. Donc, on aboutit véritablement à une schizophrénie, à un déséquilibre dans les dimensions économiques, sociales et environnementales. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'avoir une stratégie globale avec, euh, avec un pilotage, euh, euh, avec des indicateurs enrichis. En fait, On a les grandes orientations de politique économique, on a la stratégie de l'Union européenne pour l'emploi, on a le socle européen des droits sociaux, euh, qui, ce que je le rappelle, hein, sont des objectifs euh, communs euh, d'un point de vue social. On a le pacte vert, etc. Et il faut pouvoir piloter tout ça dans son ensemble, dans une cohérence et dans une convergence euh, commune. Euh, arriver à se dire que, oui, les subventions à la rénovation énergétique, sans rentrer dans le, dans le, dans le débat sur leur efficacité en l'État, mais oui, la, la, la subvention euh, rénovation énergétique au ménages, ça permet de lutter contre la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie. Euh, de diminuer le bilan carbone, euh, enfin de l'améliorer, euh, de diminuer nos importations d'énergie et en fait, ça fait augmenter la dette. Donc, le sujet, il est là, c'est comment on assure cette cohérence. Et aujourd'hui, les règles du pacte ne permettent pas de le faire. On a une gouvernance euh, de l'UE qui est basée… Euh, sur euh, des indicateurs qui, qui, qui pilotent avec des balises qui ne permettent pas de refléter tous ces risques sociétaux et en particulier pour nous organisations so sociales, euh, syndicales, euh, les, les, les risques sociaux. La CES a construit un indicateur, euh, un indice de croissance durable et de travail décent euh, qui, euh, qui propose des pistes assez complètes, mais il faudrait, euh, et puis l'UE a un tableau de bord hein, social, mais qu'il faudrait à la fois rendre contraignant, je l'ai dit, mais qu'il faudrait du coup euh, il faudrait que ce tableau de bord permette d'aller jusqu'à la définition de, de, de politique commune, en fait véritablement la CES propose même de construire un processus enfin, un mécanisme d'alerte sur les déséquilibres excessifs sociaux au même titre que les processus de déséquilibre macroéconomique macro euh, donc on, on, on on a la nécessité, au sein du mouvement syndical, euh, aujourd'hui, on est, on est assez d'accord sur la nécessité de réformer les règles du pacte. Petit euh, petite aparté, euh, on a remettre du progrès social au, au cœur de la gouvernance euh, de l'Union. Euh, ça passe aussi par une méthode euh, avec plus de démocratie, intégrer davantage le Parlement européen sur les enjeux, euh, la, politique des, des, la, la définition des politiques publiques et euh, les moyens euh, à mettre en face y compris renforcer le dialogue social et euh, la consultation des partenaires sociaux, dans la définition, pareil, la mise en œuvre et le suivi des politiques économiques et sociales des États membres et de l'UE. Euh, il y a eu des progrès. On, on, le, on participe euh, déjà, notamment via le semestre européen, qui est le cycle de coordination des politiques économiques. Et dans ce cadre, les partenaires sociaux sont consultés contribuent euh, à, à émettre un diagnostic partagé et, et, et communique avec la commission et avec leur gouvernement. Euh, mais ces consultations arrivent souvent assez tard, même si des progrès progressivement ont été réalisés, elles arrivent assez tard et puis euh, sont souvent rela enfin, relativement formelles. C'est-à-dire que de toute façon, une fois qu'on arrive tard dans le processus, par exemple les recommandations ou le, le diagnostic a été déjà, euh, a été déjà construit, euh, il est compliqué euh, de pouvoir peser euh, dans le processus. Euh, donc, il y a véritablement la nécessité euh, aujourd'hui de reconstruire euh, des règles qui puissent remettre euh, la question euh, des enjeux sociaux euh, au cœur euh, du fonctionnement de l'UE. Merci beaucoup, Ndjit. Et pour pour finir ce, ce premier temps aussi voilà, de bilan de bilan des de de, de, de règles budgétaires européennes, je vais passer la parole à Shane Vallée, euh, Vallée qui, qui, qui par ailleurs aussi signé cet appel euh, publié euh, vendredi. Shane, euh, quel bilan faites-vous euh, depuis euh, votre votre regard macroéconomiste euh, de, de ces règles et et euh, quels sont c'est un système complexe, beaucoup de niveaux législatifs en jeu. Quelles sont les, un peu les, les étapes à franchir pour envisager une, une réforme substantielle? Merci. Euh, merci de votre invitation. Bah, ce qui est très intéressant dans le, dans le débat qui, euh, qui émerge, c'est qu'on voit qu'on place tous dans ces règles euh, des espoirs ou des objectifs un petit peu euh, différents. Euh, Alain a bien expliqué euh, pourquoi... Euh, pour lui, en matière de transition, ces règles étaient insuffisantes. Euh, on vient juste d'entendre de, de, de la CFDT pourquoi en matière sociale, elles étaient aussi euh, problématiques. Je pense que même quand on, a, on adopte une approche un petit peu étroite de, de macroéconomiste, ce que je vais essayer de faire, euh, même avec cette approche-là, les règles sont, sont, sont insatisfaisantes. Euh, pour dire les choses assez, assez brutalement, euh, les règles avaient quand même comme objectif principal non pas euh, d'améliorer les performances euh, sociales des États membres, non pas au départ de nous permettre euh, euh, d'avoir euh, suffisamment d'investissement pour, euh, pour, pour réussir notre transition, mais de stabiliser la dette et de s'assurer que la politique budgétaire était capable de répondre au cycle. Et donc, sur ces deux objectifs macroéconomiques euh, premiers, euh, les règles n'ont pas non plus était particulièrement efficace. La dette, comme vous le savez, a continué à progresser très rapidement. Il n'est pas tout à fait évident que, est que, que, que les règles aient permis de, de ralentir la croissance de la dette. D'ailleurs, les, les pays européens, je pense à la Grande-Bretagne par exemple, qui n'était pas tenu par, par les règles budgétaires européennes, malgré le fait qu'ils soient signataires du traité de Maastricht, euh, euh, n'ont pas vu une trajectoire de la dette profondément différente de celle de la moyenne des pays de la zone euro. Après, en termes de stabilisation, ce qu'on a aussi observé, c'est que malgré le fait que les règles été construites euh, autour de variables un, petit peu, un peu plus compliquées que euh, le, les règles de 3 de déficit nominal et de 60 de dette publique, mais peut-être qu'on y reviendra, Donc, les règles ont été construites autour de déficits euh, structurels, ce qui permettait en principe de laisser les stabilisateurs automatiques et de laisser la politique macroéconomique jouer un rôle discrétionnaire en situation de, de bas de cycle, malgré ces principes-là, on observe que les règles ont, à certains moments clés, euh, entravé euh, une politique budgétaire plus expansionniste qui aurait été plus amène de répondre à, à un choc macroéconomique. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que les règles ont été suspendues à la fois euh, en 2008-2009, quand on a eu la... Euh, la, crise des, des, la, la, la crise financière mondiale, la crise des et de nouveau euh, euh, en, en, euh, en 2020, euh, lorsqu'on a eu la, la crise du Covid. Et donc, le fait qu'on soit obligé de débrancher cet appareil de règles dès qu'on a un choc macroéconomique important, ça nous dit quand même quelque chose sur le fonctionnement de, de, de ces règles. Euh, J'ajouterai un, un dernier mot sur le bilan, des règles avant d'ouvrir très rapidement sur comment est-ce qu'on peut envisager le, leur réforme. Euh, J'ai un dernier mot sur la, la, le volet euh, de démocratique et de transparence. Je pense que ces règles, euh, au fil du temps, euh, sont devenues de plus en plus complexes. Euh, elles ne se résument pas, comme je l'ai dit rapidement, à une limite de 60 de dette sur PIB et une limite de 3 de déficit nominal. Euh, C'est devenu un, un, un appareil législatif et technique beaucoup plus lourd, qui mêle un volet correctif et un volet préventif avec des règles plus ou moins différentes selon qu'on est dans le volet correctif ou dans le volet préventif, avec des critères additionnels d'appréciation, des clauses d'exemption introduites par la Commission qui, qui font qu'aujourd'hui, ces règles sont devenues entièrement illisibles du grand public, largement illisibles même des ministres des Finances qui sont censés les faire appliquer, et du coup euh, ceux-ci euh, entament à mon sens assez profondément euh, leur nature démocratique puisqu'elles interdisent en fait par leur complexité euh, un débat informé euh, euh, sur, euh, sur ces règles et donc ça je pense que c'est un point important et c'est pour ça que je pense que la, la simplification du corpus de règles a une vertu, au-delà d'avoir une vertu opérationnelle, a aussi une vertu démocratique, c'est-à-dire qu'il permet au public, au grand public, de se ressaisir de ce, débat, de, ce, de ce débat budgétaire qui a pour le moment été un petit peu confisqué. Après, quand on parle des règles, et j'en viendrai, à, je conclurai sur ça, on parle des règles de manière un petit peu abstraite, sans bien se rendre compte que les règles sont un enchevêtrement de plusieurs niveaux de droit et de plusieurs niveaux de règles. Et donc pour essayer d'expliquer de, de, ça de manière simple, euh, on peut changer les règles euh, sans changer le droit européen, sans changer la législation, simplement en autorisant la Commission, euh, en autorisant la commission de modifier l'interprétation qu'elle fait des règles et donc ça c'est ce qui a déjà été fait à plusieurs reprises la, la, la, la commission émet une communication qui nous explique comment elle va réinterpréter les règles ça a été fait notamment pour donner de la flexibilité en matière d'investissement pour donner de la flexibilité euh, en matière de réformes structurelles par, par, par exemple donc ça c'est un volet qui permettrait à la commission de son plein euh, euh, gré et de manière autonome de modifier assez profondément, on, on en discutera peut-être, euh, la manière dont on interprète les règles le deuxième volet, c'est le volet législatif, c'est-à-dire que bah, ces règles, c'est ce euh, un corpus de lois, de, de, de, loi, euh, de, de règlements européens qu'il faut modifier. Ça, ça implique euh, une majorité au Parlement européen, euh, une majorité qualifiée euh, au Conseil et une proposition de la Commission. Donc, ça, c'est un, un travail assez lourd qui prendrait au moins deux ans pour être légiféré complètement. Il y a un troisième volet qui est le volet intergouvernemental. En 2011, on a, traité, on a signé un traité, le Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance qui introduisait dans les droits nationaux, euh, au niveau constitutionnel parfois, des nouvelles règles, notamment un critère de dette qui force à réduire l'endettement de 1 vingtième du montant de dette au-dessus de 60% du PIB. Bon, on rentre dans des trucs un peu compliqués, mais donc, ces règles-là elles ne peuvent être changées que si on change ce traité intergouvernemental. Donc là, on est au niveau au-dessus... Euh, purement législatif. Et enfin, le troisième élément euh, pour une réforme complète des règles, c'est une modification du traité, parce que dans le traité, il y a deux choses importantes. La première, c'est l'existence d'un volet correctif, donc qui permet de sanctionner les États membres s'ils enfreignent les règles budgétaires. Et l'existence, ça c'est dans un protocole adossé au traité, de références numériques, les références de 3 et de 60 par exemple, sont inscrites dans ce protocole, et donc pour en changer, pour en sortir, il faudrait une réforme du traité. Tout ça pour dire que la, la, la, la réforme des règles, qu'on formule comme ça de manière un petit peu abstraite et imprécise, c'est tout un, un, un, un potentiellement un long euh, processus, et c'est toute une gamme d'instruments qu'il faut, qu faut modifier pour avoir une réforme ambitieuse et complète. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses euh, à court terme, notamment euh, par le volet interprétatif, mais ça veut dire que si on veut se fixer une ambition euh, euh, profonde, il faut aussi comprendre que c'est un projet de longue haleine qui ne se fera pas comme ça en, en, en, quelques, en quelques semaines ou en, ou en quelques mois, mais qu'on met le doigt dans un chantier de nature institutionnelle, voire même constitutionnelle euh, euh, profonde. Ça ne doit pas, nous, ça doit pas nous, nous décourager, mais je pense que c'est utile de, de, de, de saisir l'ampleur du chantier. Merci beaucoup, Chaline. Euh, merci pour ce premier tour de, de parole. Les, les questions arrivent sur QNR. Merci pour ceux qui, qui, euh, qui prennent le temps déjà d'y répondre un petit peu. Alors, je repars tout de suite sur un, un deuxième salle de, de questions. L'idée d'être un petit peu plus court, de ça va permettre de multiplier, et de, de traiter un maximum de, de, de questions déjà dans, dans le chat. Alors, pour Alain Grandjean, euh, justement, parmi les options qui sont sur la table, on parle de plus en plus de « Green Golden Rule », l'idée d'exclure du calcul du déficit un certain nombre de dépenses vertes. Le Conseil d'analyse économique français a publié une note en avril excluant cette option au titre de la difficulté à définir un périmètre de dépenses qui ferait consensus. Le, le, le think tank Bruegel a présenté il y a quelques jours, deux semaines peut-être de ça, devant les conseil des, des ministres des Finances, une proposition d'exclusion limitée aux, aux, aux purs investissements verts, c'est un investissement dans une, une, une piste cyclable, mais pas forcément l'accompagnement financier pour, pour les ménages. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez euh, oui, c'est une, une piste qui me paraît euh, à investiguer de, de manière très sérieuse. Euh, je, avant de répondre complètement, je prends une minute pour, pour euh, revenir sur la question des indicateurs de, qui a été évoquée par un juillet tout à l'heure. C'est clair qu'on a besoin de sortir de la dictature du, du PIB potentiel excusez-moi d'employer des termes un peu compliqués, du déficit structurel, de, de toute cette terminologie qui est, qui est à la fois abstraite, non observable. Donc, je vais rentrer plus sur le sujet des, des programmes d'investissement vert, mais on a bien en tête qu'il y a un, un ensemble de, de considérations à prendre en, en, en compte pour faire évoluer ces règles dans le bon sens. Ce n'est pas juste euh, cette affaire de, de Golden, Green Golden Rule. Cela étant, sur cette affaire-là... Ce que, ce que je pense, et depuis longtemps, c'est qu'il y a un consensus européen grâce au Green Deal euh, sur les enjeux euh, de lutte contre le changement climatique. Il y a d'autres consensus, mais là, il y en a un, premièrement. Deuxièmement, il y a euh, une assez bonne euh, euh, façon d'appréhender ce qui est un investissement euh, décarboné. Euh, tu, vous avez cité cyclables, mais il y en a plein d'autres. Et euh, il y a aussi une bonne... C'est assez facile, objectivement, de, de dire ce que c'est qu'un investissement décarbonant. Enfin, euh, on a besoin de, de matériaux pour isoler une maison. Euh, bah, les producteurs de matériaux euh, qui isolent sont, sont des, sont, font des produits qui sont décarbonants. Donc, on n'est pas dans le domaine de l'arbitraire, parce que je crois que dans cette affaire de règles fiscales et de règles budgétaires, on est, on est comme des copropriétaires, on a besoin de règles un peu objectives, sinon... Euh, le soupçon euh, euh, se, se démultiplie de tous les côtés, indépendamment de la question qu'on est du nord ou du sud, mais il y a des soupçons possibles. Hein, on demande si l'autre n'est pas en train de, de faire n'importe quoi. Et puis, il y a, on a besoin, pour contrôler ce soupçon, de, de méthodes d'évaluation qui permettent de vérifier si on, est, on a bien été euh, conforme à ce qu'on a dit et ce qu'on a annoncé. Donc, je pense que les, dép les dépenses et les investissements euh, dans, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique cochent cette case euh, de manière simple. Maintenant, pour éviter un débat qui n'en finit pas, à savoir, euh, ah oui, mais l'éducation nationale, la formation, c'est aussi l'investissement, donc euh, vous ne pouvez pas euh, isoler juste l'investissement au sens strictement comptable, celui qu'on ce qu met dans les entreprises euh, de dépenses, qui ont aussi une caractère d'investissement, même si comptablement elles ne le sont pas. Je, je pense, moi, qu'il faut mieux raisonner par, et je ne suis pas le seul. Il vaut mieux raisonner en logique de programme. Euh, parce qu'en fait, un investissement en tant que tel, ça ne suffit pas. Euh, il y a de l'accompagnement, euh, il y a de la formation, euh, il y a du pilotage. Euh, typiquement, on pourrait imaginer une administration qui ait beaucoup d'argent pour de faire des investissements, mais qui n'a pas du tout de moyens humains euh, pour piloter ces investissements. C'est sûr que ça ne se passera pas très bien, d'autant que tout le monde sait que la coopération publique privée si on peut employer le mot coopération, n'est pas facile en ce moment. Les PPP l'ont bien montré. Donc, je crois qu'il faut raisonner par programme, par logique d'ensemble, qui ait du sens. Parce que là, je rebondis sur ce qu'a dit Chahine. Évidemment que la question du sens, de l'appropriation démocratique de tout ça est très importante. Parce que, au-delà des discussions entre spécialistes et entre experts, les citoyens européens ont besoin de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent des impôts. Oui, Alain, je pense que ça répond en partie à une question qui a été posée sur la, la, la question de la qualité de la dépense publique. Donc, je pense que ça, ça répond en partie à la question. Shane, che, les Allemands ont voté il y a enfin, dimanche dernier. Le, le contexte politique du coup évolue. On est à quelques mois d'une élection aussi en France. Là, on aborde la question des green, de la Green Golden Rule. Il y a d'autres enjeux de réforme du pacte et des règles budgétaires. Quel rapport de force Qu'est-ce qu'on peut attendre après ces élections allemandes dans les, dans les mois qui viennent Je vois que c'est une des questions qui est posée aussi dans le, dans le chat par, par, par, par Guillaume Sacris. Je pense que la question du, du rapport de force est en effet, euh, est en effet essentielle. Euh, J'aimerais donner, montrer euh, qu'il qu est possible, je pense qu'on a tendance en France, à résumer les avancées européennes en une succession d'accords franco-allemands. Et, et, et, et c'est la, la matrice un petit peu centrale du raisonnement français sur les progrès que l'Europe peut faire. Et, et je ne veux pas nier l'importance du travail franco-allemand, mais je pense qu'il faut aussi regarder ce qu'il a, qu a été possible de faire sans. Et je pense notamment à ce qui s'est passé à Sibiu au sommet de Sibiu en 2019, qui a été le sommet euh, européen, euh, et je pense que Alain s'en rappellera, euh, pendant lequel euh, l'Union européenne a pris l'engagement de la neutralité carbone en 2050. Et c'est très intéressant de voir comment euh, ce sommet européen a été préparé et comment est-ce que les chefs d'État ont pris cet engagement. Ils ont pris cet engagement parce qu'une coalition au départ de neuf États, qui n'incluait pas l'Allemagne, j'insiste, une coalition assez large, qui incluait des pays du Nord, du Sud, de l'Est, qui incluait la France, avait pris position claire pour la neutralité carbone en 2050, avait construit une coalition qui n'était pas qu'une coalition d'États, qui était une coalition de grandes villes européennes, d'ONG, de partis politiques, une vraie coalition transpartisane, pan-européenne, qui dépassait euh, le travail qui peut être fait euh, au Conseil européen avec juste des, des, des coalitions étatiques. Et c'est grâce à cette coalition euh, pro-climat euh, que l'Allemagne, quelques mois plus tard, a été forcée de concéder euh, la neutralité carbone, donc au, au sommet de décembre 2019, si je me souviens bien, euh, alors qu'elle l'avait refusée six mois plus tôt. Et donc ça, pour moi, c'est un, un modèle assez important qui peut être répliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut s'emparer de sujets, de sujet, créer des coalitions pan-européennes transpartisanes, mobiliser des acteurs qui ne sont pas des acteurs évidents dans les négociations européennes, qui n'ont pas leur siège à la table du Conseil, mais qui sont des faiseurs d'opinion, de consensus Ça peut être des fondations, des think tanks, des associations de villes. Et donc, ça, je pense qu'il ne faut pas négliger à quel point les consensus. Politique se forge euh, quand des consensus intellectuels se sont déjà forgés. Euh, et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire euh, autour des règles budgétaires euh, dans ce cadre-là. Travail qui n'est pas fait pour le moment. Par exemple, la France, à ce stade, n'a toujours pas pris de position claire sur son ambition en matière de réforme des règles budgétaires. On a d'un côté un ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, qui a pris position l'été dernier, je nous souviens bien, en disant assez clairement que lui, il n'envisageait pas qu'on euh, revienne aux règles euh, telles qu'elles étaient appliquées euh, avant la crise du Covid, et qu'il pensait que euh, cette suspension devait être l'opportunité d'une grande réflexion. On a un ministre des Finances qui a dit à peu près mot pour mot l'inverse. Euh, et un président de la République qui, pour le moment, n'a pas tranché. Donc, je pense qu'avoir euh, des positions claires et essayer de construire des alliances autour de ces positions-là euh, est possible euh, et ne passe pas nécessairement, ou en tout cas pas exclusivement, et en tout cas ne doit pas être soumis euh, à l'exclusif d'un accord franco allemand Voilà pour, euh, pour, pour, pour la méthode. Et peut-être en, en un mot sur ce que euh, l'élection allemande ouvre comme perspective. Alors, moi, ce que je regrette, on en avait déjà parlé c'est qu'il euh, y a eu assez peu de débats au fond, en Allemagne sur ce sujet-là pendant la, pendant la campagne euh, allemande à part les Verts qui ont porté ce sujet mais qui ne l'ont pas porté à mon sens de manière suffisamment euh, euh, offensive pour que ce soit vraiment un thème euh, qui s'impose dans la campagne à part les Verts, les autres partis semblent plutôt euh, partie prenante du statu quo euh, moi je pense que euh, le débat va émerger en, en Allemagne de toute façon, euh, peu importe ce qui se passe en Europe et le débat va émerger en Allemagne, notamment parce qu'il y, y a déjà un débat de nature constitutionnelle en Allemagne, puisque la Cour constitutionnelle allemande a déjà rendu un jugement considérant que les avancées et la législation en vigueur en Allemagne ne permettaient pas de répondre aux objectifs de réduction des émissions allemandes. Et donc, on a une tension en perspective, et ça va faire plaisir à Alain, on a une tension en perspective entre les règles budgétaires européennes et surtout les règles budgétaires d'ordre constitutionnel allemande et les objectifs de réduction des émissions. Et aujourd'hui, la Constitution allemande, enfin la Cour constitutionnelle est en train de nous dire, nous avons un point de friction ici qu'il va falloir résoudre. Et donc, je pense que le débat allemand qui n'a pas encore vraiment eu lieu sur les règles, va avoir lieu parce que la Cour constitutionnelle allemande ne, ne laissera pas le sous-investissement chronique euh, allemand qui cause euh, euh, une, une incapacité à remplir les, les objectifs de réduction des émissions. Et donc, je pense que là, on a un, un, un point d'appui. Est-ce que ce point d'appui euh, sera déjà cristallisé dans un accord de coalition dans les, dans les semaines qui viennent Rien n'est rien moins certain. Euh, Est-ce que euh, les Verts ne seront pas obligés à la faveur d'un accord de coalition de céder du terrain sur leur demande de révision des règles Rien n'est moins certain. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat en Allemagne qui va avoir lieu. Et moi, j'ai tendance à penser que euh, le débat sur les règles allemandes, oublions les règles européennes, le débat sur les règles allemandes euh, est en fait un prérequis nécessaire à un débat apaisé sur les règles européennes. Et que tant que les Allemands n'ont pas fait leur... Euh, leur travail interne sur ce sujet-là, euh, il sera, à mon avis, difficile de faire un travail euh, euh, au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'il faut, là encore, je ne veux pas nous décourager, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes avancées tant qu'on tant qu n'aura pas les Allemands à bord là-dessus. Merci, Shane. Euh, bah, pour, pour, pour, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez, sur la, la possibilité qu'un société civile, notamment, rejoint une coalition d'État... Euh, et euh, construire un nouveau consensus. Une question pour, pour, pour Anne-Juliette. Euh, comment s'organise euh, quelles sont un peu les, les positions qui émergent parmi les syndicats européens au sein de la Confédération européenne euh, Si on regarde de loin, euh, il se trouve que parmi les pays qui ont affiché leur plus grande hostilité à la réforme du pacte, on a aussi des taux de syndicalisation les plus élevés notamment dans les pays nordiques, mais aussi en Allemagne, des grandes traditions syndicales. Le, il paraît donc évident que la, le, le rôle des syndicats va être majeur dans la construction d'un du, du nouveau, nouveau consensus, d'un consensus alternatif. Comment ça se prépare, comment ça s'organise euh, quelle, voilà, quelle piste de convergence, avec les, voilà, notamment dans les pays les plus, les plus sceptiques bah, Du coup, c'est pour, pour faire suite à, à, à la réponse qui a été apportée sur le rapport de force. L'autre versant, c'est effectivement la mobilisation la société civile et des organisations syndicales euh, pour nuancer quand même le constat euh, des, des, des oppositions euh, de conception euh, quant à la, ce que devrait devenir le pacte. Le, le mouvement syndical est finalement assez soudé et uni sur la nécessité d'une réforme. C'est vraiment une priorité commune euh, qui, euh, qui transparaît dans, dans la mobilisation que les affiliés, euh, les organisations syndicales affiliées au sein de la CES euh, démontrent. Euh, contrairement, par exemple, à, sur des, des, des, la directive, par exemple, sur le salaire minimum, où euh, effectivement, on a bien cette, ce paysage euh, tranché euh, sur, sur, ce, que, sur ce, ce quoi vers quoi on devrait aller. Là, euh, on, a, on a un consensus beaucoup plus important. Euh, euh, et du coup, qui se matérialise comment au sein de la CES Parce que notre, la mobilisation, elle est forte, en fait, mais elle n'est pas nouvelle. Depuis 2011, la, la, la Confédération européenne des syndicats, avec le travail de ses affiliés, vise déjà à renforcer euh, la place du social et la place euh, que prennent les organisations syndicales dans les processus euh, de gouvernance et de pilotage économique de l'UE. Euh, alors... Sur la réforme de, de, de, de, des règles du pacte, euh, on a toujours répondu euh, et avec un gros travail de coordination de la CES, on a toujours répondu euh, aux consultations euh, sur le sujet de la Commission européenne de manière coordonnée. On le fait aussi euh, individuellement, euh, en tout cas euh, s'agissant de la CFDT. Euh, il y a eu deux euh, résolutions de positionnement de la CES qui ont été, euh, qui ont été construites euh, sur le sujet. Donc, le mouvement syndical, finalement, il est assez près. Euh, sur, sur la question. Euh, il s'ouvre, puisque avec des coalitions, enfin, je, je, ce matin, euh, ça, on le démontre, euh, avec les organisations aussi plus larges de la société civile, comme les ONG. Et, euh, et, et donc, ça, c'est très important de pouvoir construire une mobilisation euh, euh, beaucoup plus coordonnée, plus large aussi que les, que les, que les organisations syndicales. Euh, au niveau, au niveau de la CES, il y a un nouveau projet en cours, puisque comme on a, ça a été dit, il y a une consultation euh, euh, qui, va, euh, qui va reprendre sur la question. Et donc, euh, il y a une... Un projet de, de positionnement au niveau de la CES qui se construit beaucoup plus précis, beaucoup plus technique, euh, qui intègre. Euh, alors, je vais, je vais, je vais aller très, être très rapide, mais euh, sur la période de transition, euh, qui ne doit pas revenir à des, à des, à des processus de, de, de des procédures de déficit excessif, Il doit y avoir une clause. La, la clause doit se maintenir de, de circonstances exceptionnelles pour certains pays. Euh, on doit avoir une exclusion, euh, comme, comme l'a dit Alain Grandjean, euh, une exclusion des déficits, euh, des défic une exclusion des déficits de l'investissement. Public net et euh, des différenciations dans les ajustements budgétaires et qui qu soient différenciés selon les objectifs, enfin les défis en tout cas euh, sociaux et environnementaux euh, euh, selon la situation des États membres. Euh, donc, ça c'est à l'échelle européenne. Il y a aussi la conférence euh, pour l'avenir de l'Europe hein, où il va falloir démontrer aussi que la société civile. Euh, euh, euh, démontrer le mécontentement de la société civile sur ces questions pour continuer à construire ce rapport de force. Au niveau, euh, au niveau national, il y a aussi la nécessité de pousser auprès hein, de nos, nos gouvernements, euh, tous, et, et, et, et du coup, euh, on... On, la CES incite à ça et, et, et la CFDT prend sa part dans ce travail-là euh, parce qu'on voit bien quand même le risque aujourd'hui euh, au niveau national. Que, euh, on a eu les messages politiques avec euh, « on a tiré les leçons de 2008 euh, », l'État soutient encore l'activité fortement. Mais quand on lit un peu le, le programme de stabilité aujourd'hui, 2022-2027, on voit bien que les efforts euh, ne vont pas être pérennes euh, dans l'avenir. Et c'est complètement euh, contraire. Euh, contradictoires avec les besoins, euh, notamment pour la transition écologique, mais aussi euh, la transition, euh, le, le progrès social, euh, avec les besoins en matière d'investissement public euh, et, et de dépenses publiques. Donc, euh, le message il est assez clair entre nous au sein de organi des, des organisations syndicales à l'échelon européen. Il y a, On ne peut pas, avec le pacte actuel, euh, euh, concilier économique, social et environnemental. Et, euh, et du coup, il y a la nécessité de se mobiliser fortement euh, sur le sujet. Et le rapport de force, pour répondre à la question qui était dans le QNR, c est, c est, le rapport de force, il se construit comme ça aussi. Merci, Juliette. Alors, je vois que le, il y a beaucoup de, enfin, les questions ont été posées et beaucoup de réponses apportées. Du coup, ce que je vous propose, c'est de permettre à nos, nos trois intervenants d'exprimer de, de, un, un dernier point de vue en une, deux minutes. Et puis, de donner la parole à nouveau à Olivier pour, pour conclure. Je passe rapidement en revue pour voir si je n'ai pas raté une dernière question. Je vois notamment pour toi, Anne-Juliette, euh, qui est intéressée par le, le, la proposition suédoise sur le nouvel indicateur dont tu, tu parlais tout à l'heure. Donc, tu, si tu as des éléments, tu peux le mettre dans le, dans le, dans le Slack. Shane, euh, peut-être que je vous redonne la, la parole, une ou deux minutes euh, voilà pour, pour éventuellement répondre à ce qui a pu être dit et puis, puis apporter un petit, un petit mot de, de, de conclusion avant de passer à parler à Olivier. Peut-être un petit mot sur comment est-ce qu'on on, on lance l'agenda. Ça a été dit un peu plus tôt par, par Olivier sur le fait que la commission avait initialement prévu de faire une proposition législative à la fin de l'année et elle semble reculer aujourd'hui en disant qu'il n'est pas utile de mettre une proposition sur la table tant qu'il n'y a pas de consensus parmi les États membres. Et donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on crée ce, ce, ce consensus parmi les États membres Moi, j'avais un petit peu espoir qu'un euh, doux mélange de présidence française et de campagne électorale euh, française puisse permettre de mettre ce sujet euh, euh, à l'agenda. Je suis peut-être un peu moins convaincu, que ce soit dans les projets euh, du président de la République, de le, de le faire. Je pense que s'il ne le fait pas, euh, il faut que la campagne présidentielle française et donc les autres partis et peut-être le candidat euh, écologiste à la présidence de la République euh, fassent en sorte que, su que ce sujet-là euh, émerge, euh, émerge en France et que la France ait une, position, euh, ait une position claire sur ce sujet. Et je pense que très vite, et il en va de la crédibilité de, de celui qui fera cette proposition. Très vite, il faut aussi essayer de construire une, une coalition large autour de, de ce sujet-là, qui passera, on l'a vu en évoquant Sibiu, sans doute par l'Italie, mais aussi par une coalition de pays dans le, dans, dans, dans le nord de l'Europe. Donc ça, je pense que c'est le moyen de, de, de lancer ce débat-là. Et je pense que c'est important de le, de, le, de le faire assez vite. Euh, et je pense que le deuxième euh, sujet à avoir en tête c'est de suivre de manière euh, très proche euh, les débats euh, allemands euh, et surtout la manière dont euh, l'accord de coalition allemand va se ficeler euh, en espérant qu'il laisse euh, des portes ouvertes pour ça euh, je conclurai avec un mot sur, sur l'ambiguïté constructive parce que c'est souvent la, la méthode qu'on utilise en Europe pour progresser et donc, moi, le, le, le consensus ou le compromis que je vois euh, poindre à l'horizon, et il faudra euh, débattre euh, le jour où il émergera véritablement euh, débattre, de savoir si on peut s'en satisfaire, ce serait un consensus qui, qui permettrait aux uns de dire qu'on n'a rien changé et aux autres de dire qu'on a réformé en profondeur. Et ce consensus, ce serait de dire, bon, ben, on ne change absolument pas les règles, on ne touche à rien. Mais par contre, euh, on crée une exemption importante pour les investissements verts. Euh, et donc ça, j'ai le sentiment, quand j'entends je, les débats politiques allemands, que c'est peut-être le consensus qui pourrait être trouvé en Allemagne. Donc on ne touche pas aux règles constitutionnelles, mais euh, on redéfinit euh, une catégorie d'investissements verts qu'on exempterait euh, du coup des règles. Et ça, j'ai l'impression que c'est un espèce de consensus à la fois insatisfaisant parce que euh, il ne répondra pas euh, aux demandes euh, des syndicats en matière d'intégration de la question sociale, euh, il ne répondra pas aux objections que j'ai pu lever en matière euh, euh, de transparence démocratique ou de stabilisation macroéconomique ou de recours à des, à des variables non observables comme euh, la croissance potentielle. Mais il permettra euh, de creuser des tranchées dans ces règles et d'ouvrir euh, la porte à des investissements verts plus importants. Et donc je ne dis pas qu'il faut se satisfaire de ce euh, de ce potentiel euh, accord euh, suffisamment ambigu pour être constructif, mais je pense qu'il faut se préparer euh, à essayer de trouver des chemins de, de traverse euh, si euh, si on, on devait euh, commencer par accepter ce genre de, de, de compromis avant d'envisager de, de réformes plus ambitieuses. Voilà pour moi. OK, merci, Shane. Alain Grandjean un... euh, Oui, de, deux mots. Un, un, un peu économique et social. Je, je, je vois que sur l'agenda, on a une augmentation très substantielle du prix de, de l'électricité et, et que ceci préoccupe beaucoup de monde. Je, je pense qu'il faut faire les liens, c'est-à-dire qu'investir dans la transition, c'est réduire notre dépendance et notre recours aux énergies, pétrole et gaz, et je crois bien que ce qui va se passer dans les mois et années qui viennent, c'est des tensions très fortes de ce côté-là, qui peuvent être une, une bonne occasion de rappeler qu'il faut investir pour limiter cette, cette casse qui sera une casse sociale. Et le deuxième point que je vois venir aussi sur l'agenda, je, je le dis même si c'est un peu technique, c'est qu'on va avoir le même type de problème, de préoccupation, et ça va, je pense. Une source de précaution énorme, c'est les, les enjeux d'assurance contre... Euh, euh les dégâts liés au changement climatique qui sont déjà en train d'augmenter de manière considérable, les primes vont augmenter. On va avoir certains sinistres qui ne peuvent pas être assurés. Et tout ceci va, va, va, va conduire à l'évidente nécessité d'investir aussi dans le domaine de l'adaptation. Donc, je pense qu'il y a plusieurs gros, gros arguments qui sont à la frontière de l'écologie, de l'économie, du social, qui permettent d'aller dans le sens de ce que nous recommandons ici. Merci beaucoup, Alain. Le Leco, un dernier un bon élément. Je, je vais être rapide, mais, mais rappeler qu'on a quand même une toujours sur cette question du rapport de force. On a une Europe qui est très intergouvernementale et donc il va falloir du courage politique pour, pour une réforme profonde. Et donc la mobilisation euh, est absolument nécessaire euh, de ce point de vue-là pour responsabiliser nos gouvernements sur ces questions. Euh, pour, pour remettre de, de, de, de, du social, de, de l'environnemental dans, dans les règles, dans le fonctionnement de l'UE, euh, Alain Grandjean parlait tout à l'heure de programmes d'avenir euh, et, et et au-delà des questions un peu techniques sur les règles du pacte, sur la, la gouvernance économique, derrière cette question des programmes d'avenir, ce qui me semble très important, c'est comment on veut vivre demain euh, et quels sont les enjeux euh, euh, qu'on doit relever pour, pour pouvoir vivre comme on a envie de vivre demain. Et, et, euh, et du coup, derrière cette idée de programme d'avenir, c'est bien ça qui est posé, en fait c'est quel sens on donne euh, à ce projet européen en fait. Et, et, et derrière, c'est la question aussi de l'approfondissement de l'Europe le, euh, qu'on qu doit, qu doit poursuivre euh, euh, pour construire plus de progrès social et environnemental. Donc c'est raccorder cette, ce débat, de, de, de euh, remettre au cœur du débat qui, qui semble parfois un peu technique euh, au niveau national, notamment en France, euh, vers euh, une question de, de, de plus sociétale, un sens euh, pour le citoyen lambda. Merci beaucoup, Anne-Juliette. Merci à, à tous les trois. Je fais revenir parmi nous euh, Olivier Baudin euh, pour bah, quelques mots de, de conclusion. Et, et merci encore à tous les trois. Merci à, à tous pour ce débat extrêmement riche et je crois qu'il a, qui a touché tous les, les sujets euh, qui ont été aussi abordés pendant au cours des dernières euh, discussions, conférences sous, sous Fiscal Matters. Donc, il y a un écho très fort entre ce qui a été discuté ici en français et en France avec des intervenants français et ce qui a été discuté, euh, j'allais dire à Bruxelles, parce que ce n'est pas à Bruxelles, hein, par Zoom. Euh, J'aimerais faire une remarque sur, sur cinq points. La première, sur la question du rapport de force, je, je partage entièrement ce que, ce que Chahine et, et, et Anne-Juliette ont dit sur, sur cette question. Euh, je vais juste faire une petite remarque euh, complémentaire. Il faut bien distinguer euh, une mobilisation transnationale, c'est-à-dire qui va impliquer des organisations nationales, entre elles, qui vont, co qui vont se coordonner, et euh, ce qu'on peut appeler une mobilisation des, des grands réseaux bruxellois, euh, sur, sur le sujet, qui, qui, il faudrait un cours de sciences politiques pour, pour, pour expliquer pourquoi, mais qui ont tendance à, à, à, à se cantonner dans la bulle bruxelloise. Et ça, c'est un, un vrai danger. Et comme Anne-Juliette l'a souligné, nous sommes en intergouvernemental. Ça veut dire que nous devons faire pression sur les gouvernements. Et il ne suffit pas de faire pression sur la Commission qui, au demeurant, sur ces questions-là, me paraît, d'après ce que j'ai entendu pendant les débats, tout à fait ouvert et tout à fait clair sur le fait qu'un certain nombre de réformes sont indispensables. Mais son rôle, c'est de créer un consensus entre différents gouvernements. Ce n'est pas elle qui va faire le consensus, c'est elle qui doit refléter le consensus. Donc, c'est véritablement, ce point est, est important. Donc, les organisations nationales doivent se mobiliser et faire de la coalition transnationale et pas simplement supranationale. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, un, un point qui a été aussi discuté à Bruxelles très fortement et que, que vous avez repris, c'est la question de, l de ce que j'appellerais l'identification des dépenses vertes. Euh, c'est un vrai sujet, la Commission, d'après ce que j'ai compris, et pratiquement tous les intervenants sont au clair qu'il va falloir faire quelque chose pour mieux protéger, pour sécuriser en quelque sorte ces, ces, ces dépenses vertes, la question de leur définition est importante. C'est clair que les pays plus réticents à une réforme des règles budgétaires, vers euh, plus, plus d'expansion, euh, vont vouloir euh, euh, avoir des garanties que les dépenses supplémentaires qui vont être faites euh, sont bien euh, des dépenses utiles, et donc d'où le, le biais vers des investissements productifs que, que, que Chahine a mentionné. Et, mais mais c'est vrai aussi que des pays qui sont en faveur d'une réforme vers de, de plus de flexibilité vont très rapidement se, être confrontés à, à, à, à, au fait que ça aura comme implication une plus grande intrusion dans les procédures budgétaires nationales. Et donc, il ne faut, faut pas oublier cet aspect-là euh, qui, qui, qui, qui va peser un problème sur l'identification des dépenses vertes. Mais ceci étant, à titre personnel, je pense qu'en effet, il faut vraiment se diriger vers quelque chose comme des, des programmes budgétaires en forme de mission qui soutiennent une transition juste pour, pour, pour, pour pouvoir combiner le social et, et le vert. Deuxième point, la, la, question, de la euh, à, à, je, je question de la dette. Les économistes tendent à... Je vais essayer d'accélérer. Question de la dette. Les économistes tendent... Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que, que, le problème, que la dette va rester à l'ordre du jour et qu'il faudra trouver une métrique... Pour, euh, et des critères pour identifier, la, la, pour, pour, pour, pour évaluer la soutenabilité de la dette. On n'échappera pas, euh, aucun, aucun intervenant ne pourra, ne pourra euh, ne, aucun, aucun pays n'acceptera quelque chose sans dire on ne fait pas attention à la dette, donc c'est en oubli. Donc, aucun ne pense que les 60% sont encore utiles, je pense, enfin, personne de sérieux, même s'ils ne le disent pas encore, que les 60% sont un critère raisonnable. Euh, en revanche, il va falloir trouver quelque chose pour euh, sur, sur, sur la soutenabilité de la dette. Euh, règles, euh, ensuite, règles versus jugement et sanctions démocratiques. Oui, euh, j ai, j ai, j ai, je, je souris toujours quand j'entends des responsables, notamment le président de l'Eurogroupe, dire le cadre budgétaire fonctionne, regardez, nous l'avons nous levé, nous l'avons suspendu, et donc il a fonctionné. Donc Il a fonctionné parce qu'on l'a suspendu dans le cas d'Espèce, donc je crois qu'il va falloir aller plus de flexibilité et plus de flexibilité transparente, mais ça implique de trouver des mécanismes de sanctions démocratiques qui sont en effet plus importants que simplement le, le dialogue économique. Anne-Juliette l'a bien souligné, j'ai même entendu un, un, une fonctionnaire de la Commission pendant, pendant ce, ce, ce débat dire « vous êtes sympathique avec, il faut plus de dialogue, etc. » Le dialogue, nous l'avons. Mais il n'y a pas de sanction. Le vrai problème de la sanction démocratique dans, dans, dans le cas d'Espèce, c'est qu'on est en intergouvernemental, que l'eurogroupe notamment prend des décisions qui vont affecter l'ensemble de la zone euro, les citoyens de l'ensemble de la zone euro, et que chaque ministre individuellement n'est responsable que vis-à-vis -vis de son Parlement national. Et donc il y a une fragmentation de la, de la de comptabilité, de la responsabilité du gouvernement par rapport à ça. Et donc, ça, ça va être un problème qui doit vraiment être traité beaucoup plus sérieusement qu'on qu l'a fait jusqu'à présent. Voilà, c'est les, les quatre points que, que je voulais faire. Et je crois que, véritablement, le débat que nous avons eu ici en français est, est fait écho très fortement au débat que nous avons par ailleurs à, dans la bulle bruxelloise. Merci beaucoup. C'est une, une très bonne nouvelle qu'on ne soit pas dans un raisonnement purement franco-français. Encore merci à Chine Vallée, Anne-Juliette Lecour et à Alain Grandjean d'être venus partager vos réflexions. Merci Olivier pour nos échanges et cette co-organisation. À très bientôt. Vous retrouverez bientôt la vidéo en ligne. Elle sera partagée. Et puis, je pense qu'on sera amené à vous tenir au courant des prochaines batailles et réflexions. Très bonne journée à tous. Bon au revoir, jour. bonne journée. Bon au revoir.